Non seulement il y a le contexte pandémique qui est déjà extrêmement inquiétant, parce que c'est une maladie nouvelle dont on peine à cerner les symptômes, mais dont, en revanche, on constate les effets spectaculaires et très meurtriers. Il y a plus de 100 000 morts, dont 20 000 rien qu'à Paris. Euh, mais également le contexte politique est extrêmement tendu, puisqu'on est au début de la monarchie de Juillet, que la légitimité du roi Louis-Philippe est très mal assurée et qu'il est contesté par de très nombreux acteurs du jeu politique, aussi bien sur sa droite que sur sa gauche. Le berceau du choléra, c'est le Bengale, euh, enfin le, le golfe du Bengale, l'actuel Bangladesh. Euh, c'est une maladie qui est connue depuis très très longtemps, euh, les Grecs l'évoquaient déjà, mais qui n'avait jamais atteint l'Europe jusque-là, du moins euh, pas sous la forme euh, que les contemporains de l'époque appellent le choléra Morbus. Il y avait des variantes de choléra, mais plus atténuées. Euh, alors il y, a, il y a tout un faisceau de facteurs qui expliquent la, la diffusion de la, de la pandémie à partir de 1817. À mon sens, l'un des plus opérants, c'est l'explosion du volcan Tambora qui a lieu en avril 1815, euh, qui va accélérer accentuer plutôt euh, la pluviométrie et l'humidité la, et la, en Asie du Sud-Est et euh, favoriser la prolifération du Vibrillon colérique bien au-delà de son berceau du Bengale euh, dans toute l'Asie du Sud-Est, en Inde, dans la péninsule indochinoise, etc. Et à partir de là, euh, les échanges économiques aidant, euh, puisqu'on est à l'époque de la première révolution industrielle, déjà une forme de mondialisation, euh, le Vibrillon va essaimer euh, par vagues successives, d'abord en Asie, puis en Europe, puis en Amérique, etc. Les mesures sanitaires, on tâtonne beaucoup, hein, évidemment, à l'époque. Euh, on... On se rend compte qu'il y a quand même un rapport entre la saleté et la propagation du choléra, euh, puisque c'est vrai que le, le vibrion est transporté notamment par les, les vêtements imprégnés de sueur euh, ou se diffuse par les contacts physiques, hein, les poignées de main, les embrassades. Euh, euh, alors les, les, on essaye un peu tout en matière de, de, de, de méthodes de prévention. Euh, le, le gouvernement de la, la, la monarchie de juillet va, va littéralement jeter un, un grand filet sanitaire sur l'ensemble de la France avec tout un système pyramidal euh, de, de comités de salubrité, euh, de, de, de commissions sanitaires diverses euh, pour remonter vraiment de la base, hein, c'est-à-dire euh, des communes, euh, des campagnes et des petites villes, jusqu'au sommet de la pyramide sanitaire, c'est-à-dire euh, l'Académie la, royale de médecine, afin de prendre les mesures les plus élaborées. Et alors on prend beaucoup de mesures préventives, on recommande de laver les vêtements, d'aérer les appartements, les maisons, etc. Et puis, bah alors les, les gens de l'époque ont une arme secrète, euh, ce qu'ils appellent l'eau chlorinée ou l'eau chlorurée qui est une variante de l'eau de Javel créée quelques années plus tôt, un puissant désinfectant euh, qui permet finalement d'annihiler le vibrion cholérique euh, en aspergeant les surfaces potentiellement infectées. En, en 1348-1349, au moment de la, la grande peste noire qui tue un tiers de la population européenne, euh, le roi de France de l'époque, Philippe VI de Valois, euh, consulte les docteurs de la Sorbonne euh, pour connaître l'origine du mal et voir ce qu'on peut faire. Euh, lors de la pandémie de choléra de 1832, c'est exactement la même chose. Que les hommes réagissent toujours de la même façon euh, face à un phénomène nouveau, meurtrier, létal. Euh, bah, ils se tournent vers les autorités médicales, euh, lesquelles sont bien souvent aussi démunies euh, J'ai la chance d'habiter tout près de beaucoup de centres d'archives, euh, euh, la médiathèque, les archives de Cézanne, les, les archives départementales sont euh, également tout près en voiture. Euh, donc voilà, c'est ce qui m'a poussé, si vous voulez, à... à J'avais envie depuis longtemps de remettre le nez dans les archives euh, et bah j'étais parti sur l'idée de travailler sur les épidémies en général, et puis j'ai découvert qu'en fait, il y avait énormément de choses là-dessus. Alors ce département, à mon sens, il est intéressant, à plusieurs titres dont je n'ai pas trop le temps de développer, mais le choléra a complètement échappé aux acteurs locaux parce qu'il a fait très peu de morts en 1832, mais beaucoup plus en 1834. Simplement, comme les autorités n'ont pas trop envie de dire qu'il s'agit du choléra pour ne pas affoler la population, les sources dissimulent un peu le fait que c'est le choléra. Donc ça a un peu égaré euh, les historiens qui se sont dit que bah, le département a été épargné. Alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est vrai qu'en euh, 1832, il y a très peu de morts, ce qui d'ailleurs pose question. Euh, ça ne veut pas dire que le choléra épargne le département dans les années 1830 ou 1840, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire sur les pandémies suivantes.